Et un événement dont on apprend aujourd'hui, l'annulation, le Plan Les Watts Festival, l'une des grandes messes européennes du reggae qui se tient chaque année sur la butte de Plan Les Watts, doit renoncer pour la deuxième année consécutive. Les perspectives des autorités posent encore des problèmes pratiques, logistiques, éthiques et économiques et nous ne nous offrent aucune option en phase avec les valeurs et conditions d'organisation du festival, motivent les organisateurs dans un communiqué. Ils espèrent vivement donner rendez-vous au public en août 2022.